Je visite le salon de la construction et de la rénovation de Bruxelles. On va parler de lave-vaisselle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On va parler du lave-vaisselle dans votre cuisine équipée. C'est une série et c'est parti AEG, une nouveauté, la, la fameuse spray-zone, tu me disais, Jean-François. Tout à fait, la spray-zone se trouve sur le panier du dessous, c'est le cadre rouge ici, qui émet un cadre, un, un champ magnétique et quand le bras à double aspersion on passe à hauteur du champ magnétique, il ralentit. Ok, donc le, le bras qui est ici, le bras rouge, oui. est donc couplé avec ce genre de spray. Tout à fait. Hein il et ralentit il pourquoi ralentit. Il donne plus d'eau ou simplement de mieux là, le la Le temps qui ralentit, il y a plus d'eau qui passe sur les plats les plus sales, les casseroles, les plats gratins qui Voilà, le plats gratin, les voilà. C'est une option sur combien d'appareils Pour le moment sur trois appareils. Plutôt et... haut de gamme Plutôt ah, non, ça commence au moyen de gamme. Et alors c'est une option qu'on n'est pas obligé d'appliquer. Soit. On fait son lave-vaisselle avec la soit sans lave-vaisselle, puisqu'on peut aussi mettre des assiettes et faire sa vaisselle tout à fait normalement. Ok, et à ce moment-là, on sait enlever le cadre ou le cadre reste à l'intérieur Le cadre reste, reste un atelier. mais à partir du moment où on n'approche pas l'option, le chat magnifique ne se ne fait pas. pas et donc il travaille normalement. Alors, a un, un appareil très spécifique qu'on adore, nous. Dont nous avons l'exclusivité pour le moment. Voilà. voilà. Euh, C'est ce qu'on appelle le Comfort Lift. Ce n'est C'est pas nouveau. Faut quand même préciser. Ça fait deux ans qu'il existe. Voilà, mais vous le vendez très bien. Tout à fait. Okay. Nous, on l'explique évidemment beaucoup. Et montre-nous un peu comment ça fonctionne. Tout simplement, on tire le panier et il se lève quasiment à hauteur du panier du dessous. Donc, il supporte jusqu'à 18 kg. Et pour le rabaisser, simplement, lever la poignée et revenir Et il est amorti. Ah, il oui. est amorti. En fait, il y a un système de contrepoids puisque quand il est chargé à 18 kg, il faut le ralentir. C'est pour ça que vous avez vu, quand je l'ai baissé, il a fallu que je pousse un tout petit peu. Parce que, oui, Parce que ça, ça doit se manipuler, évidemment, chargé, hein, ceci. Hein. C'est plus facile, c'est prévu pour, en tout cas. Euh, sur combien de modèles se trouve ce fameux Comfort Lift Pour le moment, on a quatre modèles avec le Comfort Lift. Ah oui, donc c'est déjà quelque chose d'assez répandu dans la gamme. Hein. Tout à fait. Ce qui est nouveau ici sur le Comfort Lift, c'est le Quick Select, où, oui. on sélecte, où on sélectionne son programme de, de lavage beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que plus on va par là, plus le programme est rapide, plus on va par là, plus le programme est Simplement avec économique. un petit, petit touch slide. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Alors, mille. Alors là, on est Allez en lave-vaisselle. Ah, on était déjà au top. Hein. Voilà, c'est toujours... Mais là, vous passez encore à un cran au-delà. Donc là, vous avez plusieurs nouveautés dans pratiquement tous les appareils. Dans tous les appareils. Okay, on, on a change. vraiment tout changé. On a le... tout changé pour améliorer. Le plus impressionnant, on commence ah, par oui. le power disk. Tout à fait. Explique-moi. Ah ben je vous explique. Ah, en fait, un power disc, un power disc, voilà, vous pouvez le sortir. Un power disc est bon pour un une famille normale pour un mois. En fait, on prévoit la lavages. Il y a des gens qui l'ont abîmé en. Oui oui. J'ai les vu en voilà. parce que j'ai vu que là dans. Euh, voilà. Normalement, ça ne perd pas. Hein. C'est juste. Normalement, ça, que ça on, perd est pas. Sur, on est sur un salon et parfois les oh, gens oui, res oui, oui. ne respectent. Quelqu'un a fait un trou pour voir ce qui est à l'intérieur. Je okay. vois bien. Um, donc on, place le, power on place le power disc, on ferme, même un enfant sait le faire, façon de parler. Voilà. Par contre, je le trouve très protectrice envers les enfants. Mais il faut continuer à mettre du sel et du produit de rinçage. Le power disc, c'est le produit de lavage uniquement. En principe, un c'est un peu comme les, les, les, les tablettes de 3, 3, hein. 3 ans, mais douces. Hein. Il faut savoir que quand vous êtes à la côte, vous n'avez pas la même eau que oui, quand vous fait. êtes dans les Ardennes. Tout à fait. Ça veut dire que c'est toujours bien de mettre encore les les, les, les autres produits. Donc, on continue à mettre... Le sel régénérant, oui, tout à fait. dans le bac à Selon sel. le modèle là ou dans voilà. la porte, parce qu'il y a des modèles que c'est dans la tout porte. Tout à fait, tout à fait. On continue à mettre du produit de rinçage oui. ici. Et il y a toujours l le... la possibilité pour les personnes qui, soit on a, on a oublié d'aller en acheter ou d'en commander, euh, d'utiliser de le produit de dans le temps. Est-ce qu'on peut donner le prix d'un PowerDisk Est-ce que tu l'as en tête Ça, j'ai pas en tête. Est-ce que combien de lavages on peut faire avec le PowerDisk 20. 20 lavages, ok. Ça, c'est la première nouveauté. La, deuxième la, minute, la, deuxième, la, la plus grande nouveauté, c'est que, en fait, je, je ne sais pas si tu avais vu le test en Allemagne, on a pris, on ne va de nouveau pas dire de nom, mais on a pris la, une, la marque phare dans les produits de la vache pour la vaisselle, et on l'a mis dans une petite assiette. on a bien tourné, on a fait la même chose avec notre produit, on a mis deux assiettes, quelqu'un du public l'a fait, on a sorti les assiettes, comme, on a fait comme ça, une assiette complètement blanche, parfaite en deux secondes, L'autre est encore loin d'être propre. Okay. Donc il y a une efficacité. Il y a est vraiment, bien. on a gagné un prix avec, avec, avec, avec, avec l'intérieur. Et je et il tourne en fonctionnement, lui. Hein, C'est important, fonctionnement. donc il ne reste pas oui. fixe. Il, hein. laisse, il, il va chaque fois dégager ce qu'il faut, faut selon le lavage qu'on a choisi. Euh, alors là, si vous êtes, connaissez la marque 1000 évidemment, les paniers ont changé, les tiroirs, oui. les pattes. tout à, Alors même là, on peut... Voilà, peut D'abord, ça roule encore plus smooth, comment dire en anglais <rire> Voilà. Le Alors, look a changé. Le look a changé. Vous voyez, par exemple, ici, il hein, y, y a plus de silicone. On peut y a plus bloc, de, pour bloquer, ne pas bloquer. bloquer le verre. Pour pouvoir bien dire. bloquer les verres voilà, et ne, hein. pour ne pas les blesser. OK. Vous voyez aussi que si on voudrait mettre des grands, des grands ustensiles ici. On coupés. sait les mettre sans problème. On sait également remonter les ustensiles. Oui, si on n'en a pas besoin. Voilà. Ou... Hop, hop, hop. Et si, effectivement, ça coulisse. Il faut être de... solidité, Et en plus, il y a une certaine solidité. on a renforcé ici cette partie-ci oui, au-dessus. On sait toujours. Voilà, c'est toujours. Toujours qu'on en entend. Laisser, hein. Oui, absolument. A pas, de, pas de différence ceci. Et ceci a changé aussi. Et le oui. tiroir à couvert. Et le tiroir à couvert, il a changé également. Et comme vous voyez, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Je crois que ça, on peut le, le changer. De, de... Je, je, je pas vais le dire, faire avec une main. Une seule main, c'est compliqué. Voilà, ouais. avec une main, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que notre maman nous a appris Toujours travailler avec deux mains. Voilà, et on sait donc faire passer les pieds des verres. Oui, tout à fait. Ici. Et donc. ce qui est important, ici, vous pouvez faire descendre ou faire monter. Il faut trouver la main, et quand on a la main, c'est facile. Hein. Oui, et vous l'avez apparemment. Et il même chargé. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle nouveauté, le power PowerDisk et... Vraiment des tout nouveaux. Alors c'est oui. disponible sur tous les lave vaisselle Alors certains un peu plus ou un peu moins d'accessoires, mais... Les oui. nouveaux paniers c'est pour tout le monde. Hein. Les nouveaux paniers c'est pour tout le monde. Le disque c'est à partir de la, gas la, de la gamme moyenne de nouveau. Et... On je, peut montrer je, ceci. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez. Là, il a été bloqué pour l'expo. Pour l'expo. En fait, vous voyez qu'à la fin de chaque lavage, avec le système auto -open. auto open la machine, elle est, la porte, elle est poussée. Et vous voyez toujours… Je, je précise, oui. attention, c'est que quand ceci est en fonctionnement normal, parce que là c'est de la démo, ceci rentre à l'intérieur pour oui, ne pas l'accrocher. tout à fait. Je tiens aussi à préciser, c'est très important, que je conseille vivement qu'on mette un plan de travail en quartz, en pierre, quand on a le système auto-open. Okay. Le bois, il y a quand même un tout petit peu de vapeur qui peut sortir, oui. donc pour éviter les problèmes, je conseille quand même Il y a, a plein d'autres matériaux, les billes, hein, exactement, euh, tout exactement. ça, Exactement. On peut utiliser, mais le bois, c'est peut-être un peu. Sachez quand même, on, dans les réglages, on, on peut, peut toujours arrêter. Désactiver lauto À quelqu'un qui ne le veut pas pour l'une ou l'autre raison, on peut le désactiver. facilement le désactiver. Merci beaucoup. Je vous en Nous sommes chez Silestone. Alors là, on parle de choses très particulières. Jessie des éviers qu'on appelle intégrité, explique-moi un petit peu. Donc là, c'est juste pour l'expo, ok Oui, tout à fait. Hein. Donc on l'a mis vert verticalement pour l'expo. Euh, on a des éviers qui sont euh, moulés dans un moule euh, en silestone seal qu'on peut complètement intégrer dans le plan de travail silestone. Donc on le voit euh, sans joint donc, et euh, on, a, on, on a sorti donc, le plan de travail à l'évier. L'évier, c'est du quartz. C'est du quartz. Le plan du plan de travail, c'est du quartz. Tout à fait. Et on vient, donc faire, on vient mouler les deux dedans, donc plus de joint. Plus de joint. Donc, en fait, oui, l'évier voilà. est un moule et on l'encastre, on l'intègre dans le plan de travail. Et il a donc les mêmes euh, caractéristiques que le plan de travail okay. en quartz de salle. Il y a plusieurs tailles. On précisera oui. également que vous retrouvez si le stone. Euh, et les EV Integrity, vous savez retrouver ça également en magasin. C'est important de le signaler. Tout à fait. Mais il y a une deuxième façon de monter, tu m'as oui, dit. Oui, donc on peut euh, l'intégrer entièrement dans le plan de travail. On peut aussi le, le sous-encastrer. On montre ce modèle spécifiquement ici à Batibou parce que c'est un modèle Integrity Q. Il est assez grand et il a un radius... Euh, Assez petit, donc il est très moderne, minimaliste. Donc, même matière de l'évier ici, on est sur oui. un plan de travail de 12 mm. 12 mm, Et là, on oui. préfère sous-intégrer à ce moment-là. Oui, oui, voilà. oui, oui. Donc c'est un, un choix, on peut, on peut le monter de deux façons. Et euh, on est particulièrement content de pouvoir le montrer en, en calacatta Gold, parce que c'est une, une couleur euh, très oui. demandée, fortement demandée. Et donc euh, voilà, il, il est magnifique euh, dans cette unité. Donc ça, c'est les nouveautés évier chez le Store. Tout à fait. Intégrite. Merci oui. beaucoup. Merci. Blanco, les robinets et les éviers. Véronique, le Fontas. Voilà, alors le Fontas, c'est donc euh, le mitigeur à eau filtrée. Donc, euh, il y a un filtre où, euh, où il y a une capacité de 1800 litres d'eau qui peut passer donc. à travers le filtre sur le côté gauche. C'est l'eau normale. Hein. L'eau normale, eau chaude, eau froide. Et, et puis, ici, vous avez à gauche ah oui, l'eau voilà, filtrée. Y a donc, c'est vraiment. Il n'y euh, a, a pas de douche. La donc, possibilité d'avoir deux. deux sorties. Et puis, vous avez aussi également. Le fontas avec acide inoxydable, brossé, finition, <rire> avec extractible. Ah oui, donc ici, et donc il y a bien deux sorties ici, hein, voilà. Tout à fait. Il y a bien deux sorties ici. Donc, mitigeur d'eau filtrée, eau normale, eau de ville et eau filtrée. Oui. Et il y a un filtre en dessous. Hein. Oui. Donc, dessous vies, on installe le filtre. Tout à fait. Donc, blanc, collé, vol S. Donc, quand même, tous les années, toutes, les, toutes les années, vous avez des évolutions en robinet. Faut quand même, euh... Donc, ici, c'est assez particulier. Explique-moi. Donc le mitigeur, vous avez la possibilité de mettre 14 positions d'eau à choisir entre 100 ml jusqu'à 5 litres. C'est pas de l'eau filtrée. Non. Donc c'est l'eau de ville dosée. Donc oui. si je dis voilà, je veux 100 ml, 125 millilitres d'eau, Oui. j'appuie ici. Voilà, il vous donnera 125 millilitres d'eau demandée. Donc en si fait, vous... il n'y a plus besoin de doseur. Non. Et si on ouvre ici, on court circuite le système. Et donc là, c'est à la, à la demande comme on en a envie. Voilà, tout à fait. Par contre, c'est hyper réactif. Hein. Oui. Si maintenant, vous voulez remplir un seau d'eau de 11 litres, vous allez sur le maximum, il oui. vous donne une, une quantité d'eau de 90 secondes. Et c'est un équivalent de 11 litres d'eau. Donc, il ne faut pas rester à côté de son seau pour, pour se le remplir. Et il ne va pas non plus déborder. Il n'y a pas de perte d'eau. Magnifique. Blanc au sort. Le view. Oui, le VIEW, c'est un mitigeur qui euh, est basé sur quatre couleurs différentes de gaines que vous pouvez interchanger euh, Donc suite on peut changer euh... ça Oui, tout à fait. Donc, Donc il y a quatre en bout, et on enlève la gaine, et vous avez les quatre couleurs compris dans le prix qui peut être euh, aménagé aux couleurs intérieures. On a intérieures. Également, également à là-bas. Hein. Voilà. Et on sait, je vois les plaques... Euh... C'est fourni avec ceci Ceci est un, fourni avec l'évier, donc euh, également vous pouvez choisir les accessoires, les planches à découper ou les récipients qui peuvent donc être euh, combinés avec la couleur du mitigeur. est ce que j'aime bien ici, voilà, par exemple on doit découper, pardon, on doit, on doit découper, on a directement une petite poubelle si on a envie. Euh, voilà, ou, ou, pour ou, ou si euh, maintenant, vous, oui tout à fait, ou si vous avez une, une, un couteau que vous voulez simplement laisser égoutter. Et, et on pouvez... voit que c'est percé, donc l'eau peut voilà. s'égoutter, l'eau peut s'égoutter. Tout à fait. Dans le système, c'est le view. Alors chez Blanco, évidemment, vous faites des éviers, des robinets, mais également des poubelles. Et là, parmi toute votre gamme de poubelles qui est énorme, tu voulais me montrer ceci. Oui, donc on a étudié aussi donc, les gens qui ont des chaudières ou des filtres dans les armoires euh, qui prennent énormément de place euh, dans l'arrière. Donc on a aussi euh, créé des systèmes de poubelles qui sont moins profondes et qui au moins peuvent aussi combler l'avant la, la, de l'armoire avec euh, deux poubelles de 17 litres. Donc, voilà, 60 cm de large, voilà, okay. mais vraiment compact et donc 32 cm. Et on sait mettre un petit chauffe-eau. Attention à mon avis, on est sur un petit 10 litres instantané. Ok, mais voilà, on sait en tout cas maintenant, sous un évier, installer également un petit chauffe-eau et une poubelle. Voilà, tout à fait. Franck sort un évier vraiment impressionnant. Un box center vraiment impressionnant. Montre-moi. Box, c'est le nom de l'évier. Le box center, c'est le nom de l'évier. Alors cet évier est fourni euh, à l'achat directement euh, avec le bouton poussoir pour la crépine voilà, et les là, différents accessoires. Là, là c'est ouvert. Ça, c'est Un cache crépine. Hein. Un cache bon. Et là, c'est fermé. Ouvert et fermé. Les différents accessoires qui sont à la fois les planches en bois à découper, euh, le panier égouttoir. Et donc, cet évier devient en fait une zone de travail, ainsi que euh, le système de rangement pour les couteaux. Couteaux qui sont également fournis, fournis avec. avec en céramique. Et ici, c'est raccordé à l'eau. Et si... ici également, donc, nous avons une deuxième cuve de 270 de largeur sur 480 de profondeur, cuve que l'on peut utiliser comme Cuve pour nettoyer les légumes, nettoyer euh, une, euh, éventuellement. C'est une, très, une, grande cuve, une très grande cuve parce que c'est une très grandeur standard, évier soudé, ceci. Évier soudé en usine, bien évidemment, oui. et sous-meuble de 90. 90, oui, mais bon, c'est Ce mal. pour une cuisine de petite taille la possibilité d'avoir justement une zone de travail complémentaire. Je vais juste remontrer, comme ça, on montre bien ça à la caméra, parce qu'on fait tout ça à une main, c'est super simple. Hein clax comme ça. C'est magnifique. Voilà, le box center de chez Frank. Merci beaucoup. Alors, Frank Henry sort en une nouvelle couleur, en fait. Mais une nouvelle matière, limite. C'est... Oui, effectivement, nous avons ici un, un mitigeur euh, noir industriel. Donc, c'est un inox euh, galvanisé à chaud où on, on a une couleur noire euh, profonde. Ce n'est pas une peinture qui a été appliquée sur le, le, le, le mitigeur. C'est vraiment. C'est euh, plus robuste. Hein, exactement, exactement. Donc, sur le long terme, c'est sûr qu'on aura euh, une résistance plus importante qu'une peinture époxy appliquée sur du laiton. C'est absolument superbe. La finition et le look avec l'embase comme ça est vraiment très très belle, donc le noir industriel. Exactement, donc ici nous avons la gamme Maris euh, oui. sans euh, bec extractible. Nous avons la même version avec un bec extractible pour offrir euh, plus euh, de confort d'utilisation aux consommateurs. Quand on a préparé la vidéo, tu m'as parlé du Vital. Le Vital, oui, explique-moi un petit peu. Alors le Vital, c'est un mitigeur qui consiste à obtenir de l'eau filtrée car les consommateurs sont de plus demandeurs de plus en plus demandeurs d'avoir de l'eau filtrée, eau du robinet. On parle énormément d'écologie au jour d'aujourd'hui, les bouteilles en plastique, etc. Donc, ne oui. plus avoir de bouteilles en plastique chez soi et d'avoir directement l'eau du robinet, mais d'avoir une eau qui est, entre guillemets, pure. Donc, on a un système de triple filtration. Où on élimine d'abord les grosses impuretés. Ensuite, on peut éliminer les bactéries et on peut éliminer également les petites odeurs euh, perceptibles dans l'eau, comme éventuellement les particules de chlore. Mais ici, on a... Un robinet standard. Oui, qui donc on fait a une version robinet standard. L'eau de ville. Eau chaude, eau froide. Et, et un autre robinet. Pour l'eau filtrée. Mais ça, c'est également un robinet vital, Frank. Hein. Exactement. Donc ici, on a simplement la version de filtration. Imaginons que le consommateur n'aime pas le design de ce robinet et souhaiterait avoir un autre robinet, le mythos que l'on a montré oui, précédemment. Et d'avoir celui-ci en combinaison dans le même coloris mais d'avoir uniquement une deuxième zone avec de l'eau filtrée. Et donc deux robinets sur le plan de travail. Et non, exactement. un robinet d'eau filtrée. Exactement, exactement. Et on peut avoir, parce qu'il est glacé... Donc il, il y a froid. la possibilité de coupler une zone de réfrigération de cette eau filtrée pour obtenir de l'eau filtrée réfrigérée à température de 3-4 degrés, donc température de sortie d'un frigo américain. Alors là, c'est un défilé de mode de couleur. Exactement. Explique-moi un peu, donc là on a noir, blanc, Chrome, donc allez, limite classique. Non, non. Nickel. Nickel. Gun metal. Gun Smoke shiny. Bronze. Et le dernier nez, le cuivre. Parce qu'on a de la demande sur le cuivre. Oui, oui, nous on, on en a en magasin. Tout à fait. Donc là, comment s'appelle ce robinet Alors c'est le l'Active Neo. L'Active Neo dans. Disponible Sept dans les différentes variantes. Exactement. Douchette, pas douchette. Pour le moment, pas douchette. Pour le moment, pas douchette, mais disponible également avec bec extractible. Oui. Et euh, nous avons la version aussi à angle droit. Oui. Dans les mêmes coloris, oui. avec bec extractible ou euh, bec orientable. Donc tu veux dire que sur une gamme, on a 14 robinets. C'est pratiquement impossible de ne pas, pas de trouver pas son trouver. coloris. Quoi. Exactement, tout à fait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au lave-vaisselle. Je sais que c'est un sujet très important. Dans la description, vous avez le lien vers le blog et vers notre site. En magasin, vous retrouvez nos architectes d'intérieur pour vous inspirer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!